moi il y a une semaine, ah. non mais c'était pas grave le que, est que il, est, il est contagieux mais il n'est pas... En fait maintenant je chope une fois par an. Non, non, non, je ne pas non. Bon je t'excuse. Euh... Maintenant je vais le choper une fois par an. Ouais, Et il a bon goût alors c'est ma fille qui nous l'a donné. C'est pas, pas moi qui l'ai donné.